C'était un continent qui m'attirait énormément. J'avais bientôt euh, 30 ans au moment de, de le faire. Je, je travaillais, j'étais installé dans, dans ma vie bordelaise. Et puis, euh, de... j'étais jamais parti d'ici, donc l'envie de, de tout quitter. Et euh, du coup, l'Argentine s'est assez vite imposée. J'avais des amis qui étaient allés. Et puis, il y a un côté... Euh... Un côté un peu mystique, un peu euh, très, très attirant. On ne sait pas trop ce que c'est en fait. On voit, on voit ces vastes étendues, on parle du caractère latin de, de l'Amérique du Sud, mais on ne sait pas exactement à, à quoi s'en tenir. Il y avait vraiment une, une, une volonté de découverte. Et c'est ce qui a motivé, dans un premier temps, de partir en, en Argentine. En plus, il y a des, des facilités de visa pour pour les jeunes de, de moins de 35 ans qui peuvent travailler sur place, etc. Donc ça permet euh, et bien de, de trouver du boulot, de, de, de voyager pendant un an sans avoir cette contrainte-là de visa. Donc c'est ce qui a motivé l'idée d'aller en Argentine, en plus j'avais une facilité avec l'espagnol, la langue espagnole, donc ça permettait d'apprendre l'espagnol et, et de, partir à, de partir après sur les routes, parce que ça fait rêver les routes d'Amérique du Sud, d'Argentine, il y a tellement de, de grands paysages et c'est vrai que bah, je ne veux pas du tout regretter mon choix. C'est vrai que c'est avant tout des histoires de route, ce récit, c'est un, un départ sur la route, on colle à la route du début à la fin, alors on change de route, hein, parce qu'on commence avec la, la route A40, qui, qui est un peu la route 66 de, de l'hémisphère sud, euh, et, euh, mais cette route est quand même très, euh, très connue, la route, euh, la route 40 argentine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui veulent la prendre, en stop, il y, a des, il, y a, il y a beaucoup de choses à voir, et du coup on s'en est euh, éloigné, après on a traversé par la, la route Ruta 25, et qui est une route où il n'y a absolument rien, rien à faire, hein. est de, de, est, euh, on est passé d'ouest en est, et après on a rejoint la, la route à 13 qui est celle qui relie euh, Buenos Aires au Choyas par le long de l'Atlantique, la, de, de et c'est là où on a fait des, des magnifiques rencontres, parce que c'est pour le coup très très peu touristique, notamment les endroits où on est allé, et euh, donc, quand il n'y a personne qui vient visiter ces endroits-là, ben quand, quand vous arrivez, vous êtes très vite, euh, très vite euh, bien reçu. Et les Argentins, globalement, savent recevoir. Ils savent mettre cette énergie qui est euh, un enthousiasme. Et, euh, et quand ils vous ont adopté, c'est génial parce qu'il y a, y a des proximités qui naissent très vite. Donc euh, déjà c'est un, un peuple de contact, on, on se dit bonjour en se touchant l'épaule, euh, on partage la même paille quand on boit le maté, euh, bon tout ça c'était avant le Covid, mais les Argentins, euh, même malgré le Covid, ils, ils ont cette habitude-là de se toucher, de, de, de, prendre, de prendre cette, cette bombilla dans, qui est la, la paille pour le maté dans la bouche, et ils se la partagent. Et du coup, on crée, on nourrit ces échanges-là, et, euh, et nous on est avec notre sac à dos, on parle espagnol, les gens ils nous voient sur le bord de la route, il y a beaucoup de solidarité parce que les distances sont très très longues entre les villes en Patagonie et donc les gens vous prennent assez facilement, on n'a jamais attendu plus de deux heures. Parce qu'au final, quand il y a personne qui passe, la seule voiture qui passe ou le seul camion, bah, il va avoir tendance à s'arrêter, il va avoir tendance à, à, vous, à vous prendre et puis après on, on démarre les discussions et en fait, à travers toutes les rencontres que l'on a vécues, eh bien on a une, une espèce de photographie de, de ces Argentins, parce que beaucoup étaient originaires de la Patagonie, mais d'autres étaient aussi originaires du Nord, des routiers qui, qui, qui passaient sur cette route-là, et ça permet de mieux comprendre euh, probablement euh, les, ce qui fait l'âme argentine en 2017, date de, du voyage. Et, et en, en cela, toutes ces rencontres sont, sont très intéressantes. À la fin euh, de, du voyage, euh, quand on arrive à, à Ushuaia il y, y a quand même une certaine déception parce que, euh, en fait, on, on arrive au bout du monde. On s'attend, euh, Ushuaia c'est un nom qui sonne comme quelque chose de, ouais, on, on s'attend à des paysages grandioses. Et la ville en elle-même n'est pas terrible, ça faut, faut bien l'avouer. Et on arrive avec un, on est un peu déçu, c'est vrai. Mais c'est vrai que tout autour, il faut sortir de la ville, et tout autour, c est, c est, ça devient magnifique. Donc quand on arrive au bout du monde, on a froid déjà, ça c'est vrai. Euh, on a eu quelques galères, donc on dort parfois euh, à la belle étoile en terre de feu, ce qui n'est pas vraiment conseillé par ces températures, même si c'était seulement le début de l'automne. Mais voilà, il y, y, y a cette... Euh, il y a cette fragilité-là quand on est sur ces, ces endroits-là, on s'attend à voir des choses magnifiques, on s'attend à voir la carte postale et puis il y a tout le derrière. Et j'aime bien m'en raconter tout ce qu'on voit derrière, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, et dans cette idée de, de raconter la Patagonie, je voulais poser un autre regard euh, un regard un petit peu différent, où on n'est pas... Euh, on parlait d'éventuelles références littéraires, il y a eu beaucoup de littérature sur la Patagonie, mais on reste beaucoup sur des histoires exceptionnelles, des histoires extraordinaires, on, on, on parle beaucoup d'oubli, de, de ces immenses plaines, de ces glaciers, mais il y a quelque chose qu'on qu cite, euh, qu cite rarement, c'est comment vivent les gens là-bas euh, comment vivent les gens ordinaires, euh, entre guillemets, et euh, ben en fait euh, j'essaie de raconter ce quotidien-là, qui n'est pas forcément évident, euh, puisqu'il ben, y a une connexion euh, entre les villes qui est très difficile, il y a une crise économique, il y a un climat, et donc on ne s'attend pas forcément à, à avoir des gens qui sont aussi euh, enthousiastes, dynamiques et positifs, malgré les conditions qui sont parfois compliquées. Moi je suis un apprenti voyageur, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je pars en Patagonie, je n'ai jamais voyagé, c'est vrai que euh, Mélissa m'accompagne un petit peu plus de, de bouteilles, et elle, elle a... La... Et bon, On n'est pas très bien préparé, il faut l'avouer, euh, c'est raconté euh, dans, dans le récit, c'est qu'on a une tente avec euh, une ouverture comme ça, euh, qui n'est pas du tout adaptée pour le froid, on a un duvet qu'on partage à deux, on a des tapis de sol très fins, on souffre très clairement, euh, on n'a aucun regret d'avoir fait comme ça, même si on a vécu des nuits euh, très très froides et très difficiles. Euh, parce que finalement, c'est ce qui a fait la beauté de, de ce voyage-là. C'est un peu cette insouciance, euh, bah vas-y, on fonce. Euh, par contre, euh, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est de se préparer un peu mieux, peut-être. que Là, effectivement, parce qu'on on va au-devant de grosses déconvenues. Et euh, c'est vrai que des fois, on part dans l'idée de voyager pas cher. et au final, quand on voyage pas cher et qu'on n'est pas préparé, euh, et bien on, parfois on affronte des situations qui sont, euh, qui sont délicates. Mais à la fois, c'est aussi ce qui fait le charme. Moi, ce que j'aurais envie de, de, de donner comme conseil aux gens, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire, ce voyage-là, euh, nous, on a réussi à avoir des rencontres particulières, à, à, à se perdre un petit peu parce qu'on avait le temps. Donc euh, déjà quand il n'y a pas une contrainte de billets retour, quand on, quand on a devant soi des semaines, des mois, ce n'est pas donné à tout le monde, mais d'arriver à se donner ce moyen-là, euh, c'est déjà une, une réussite dans le voyage parce que du coup on est disponible. On est disponible pour tout, on est prêt à tout, prêt pour tout. Et ça c'est très important parce qu'on est réceptif à tout. Voilà. Euh, ben, venez à la maison, là, y... Je raconte cette histoire de générosité, c'est un Nelson euh, qui habite à Puerto Deseado, on le connaît à peine, il nous a pris en stop ce, ce gars, et euh, assez vite euh, il nous dit « mais venez, rester à la maison, moi je vais prendre l'appart d'un copain qui n'est pas là ». Il nous donne les clés de sa maison, il nous connaît euh, de deux heures à peine et il nous file les clés de sa maison. Et pendant une semaine, on reste, on reste chez lui, il vient nous chercher, on va se balader dans la pampa ensemble, on, on, on va pêcher, on va boire le maté, le soir, on, on mange le barbecue, l'asado argentin, on partage avec ses amis. Et parce qu'on avait le temps, on a pris le temps, on ne s'est pas dit Il faut qu'on soit là, dans trois jours ici, trois jours là, on a dit non, on prend le temps, on arrivera quand on arrivera. Et au final, ça permet d'appuyer de, de sur le bouton pause, et de prendre son temps et de, de profiter de ces rencontres-là. Et moi, ce que je... vraiment, c'est le conseil que je donnerais. Euh, voilà, prenez le temps et ne vous embêtez pas avec des réservations. Il y a toujours moyen de trouver un logement. Soyez juste prêt, ayez de l'équipement au cas où vous êtes, euh, bah, êtes euh, bloqué quelque part. C'est bien d'avoir un bon duvet, d'avoir une bonne tente. Mais après, il n'y a aucun souci. Euh régalez-vous, et profitez-en, et surtout être disponible vers les, vers les autres. C'est vrai que quand on parle la langue, ça c'est super, on peut parler la langue, donc on, est, euh, on a des échanges qui sont plus faciles, et, et ce qui est bien aussi, c'est d'en connaître euh, un petit peu sur la culture locale. Moi j'avais vécu quelques mois à Buenos Aires, juste avant de partir en Patagonie, donc l'avantage aussi, c'est qu'on commençait à ressentir déjà un, un peu euh, comment fonctionnaient les Argentins, etc. Et donc, cette... Euh, cette sensibilité qu'on a pu avoir en, en vivant à Buenos Aires bah, nous a permis aussi de comprendre certains codes et de pouvoir se lancer euh, après dans l'aventure et, et, et de pouvoir mieux communiquer, mieux échanger et, et d'être aussi mieux accueilli finalement. Il ne faut pas arriver en ayant son, ses a priori et, et, son, et, et son bagage euh, culturel euh, de France, il faut, il faut, il faut réussir à s'ouvrir vachement pour pouvoir être disponible.